C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Les journalistes sont belé, Ils ont oh, so commenté sur cette histoire. Ce sont des gens qui ont échoué dans le Misanabang. Ils Sans moi, Ils ont échoué. Oui, monsieur, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont commenter sur Makambo. La majorité des journalistes ont échoué la vie. Ils n'ont même pas le temps de prendre leur, le soin de leur propre corps. Ils ont promis des chemises. Vous allez prendre le livre. C'est 100 000, 100 000. Pourquoi Moi, je dois vous informer pourquoi j'étais là-bas. Où c'est que je faisais là-bas Je suis obligé de vous répondre à cette question. Race du un petit groupe de poules mouillées. Nous sommes en train de réfléchir. Il pouvait pas être là tout ça. Quel Français Vous allez expliquer quoi Moi, je suis redevable. frère, vous expliquez, expliquer, non. Je vois des personnes aux hôtels à tout. vraiment hôtelier. Ils ressemblent à ma macaque résus. Mais ils t'obligent une explication par rapport à ça. Moi, je, moi, je dois m'expliquer pourquoi. Aux hôtels, 000 dollars, bon apport chez les aux grave. Heureusement, nous a pensé à qui déjà. Pour ceux qui sont là qui n'ont pas mis tout à fait, qui m'ont pas la tout. Okofiba Lisu, mon thème m'a bien aux angoirs. Koulbaka magamouasangomikolonious. Boba kala. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette télé? On a étudié, on a fait ça. Je suis d'accord. Mais quel est votre rapport? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis venu à un temps record. J'ai révolutionné. J'ai donné ce que je fais. Magamouasangomouasangomikolonious. n'a les hommes en allélo n'aboundent dans un zargi n'a passé. Ayez coller les repas dans un gars la salle vous savez pourquoi il faut expliquer par la bille? Azargi 30% azargi 50. Iosolo 30% osolo 50%. Même 50% il faut dire ça. Je ne sais pas comment faire la crise. Et bébé, si on a éloigné, il y a eu la pote à l'Iboumou. Pour moi, je ne sais pas comment faire Les kundous. Moi, je n'ai pas à vous expliquer. Combat ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais un Congolais est passé sur ce plateau à se plaindre. n'a accompagné, je suis un témoin, je suis allé me rassurer. Pourquoi vous voulez des explications 100 000 dollars, Pesabisson, tout ça, Salabou et tout ça. Je ne sais pas si je suis un peu de mal. Je ne sais pas si Bande des aventuriers. Jalousie na mon ma avec ou le ko alika musulo na lota kelo le na bino na ba kelo ko na bino na botoli o yabi ça dit dire n'importe quoi mise en salibou, bo mise salibou. Zwa courage lo bana ngai clair koutana ngal lo bana ngana yo kay to tarana ngogo suka ko polara kacho koutana ngal lo ba do baga bi lo na réseaux sociaux lo de courage koutana ngal lo Kobo ko baka ngunda to zali na zalao